avant que finalement, on allait profiter de la période des fêtes pour créer des opportunités de se préparer à l'amour et pourquoi pas, pour faire certaines rencontres, mais dans une démarche un peu différente comme je te l'ai dit. Maintenant, moi ce que je te propose, c'est d'aller un petit peu plus loin. On va commencer à ressentir l'ambiance de cette nouvelle année qui approche et on va commencer à la vivre et à la voir comme un nouveau départ possible par rapport à notre vie amoureuse. J'ai une question pour toi, Sondage est-ce que tu comptes profiter de la nouvelle année pour prendre un nouveau départ dans ta vie amoureuse On va voir ce que ça donne tout à l'heure. Donc cette nouvelle année qui approche, bah, moi ce que je voudrais te proposer, c'est qu'on la prenne justement comme une espèce de prétexte symbolique d'un renouveau et de nouveaux possibles. Si on démarrait finalement cette nouvelle année dans une nouvelle énergie, pourquoi pas donc avec une nouvelle approche, avec pourquoi pas des nouvelles pratiques, avec un nouveau fonctionnement, avec des nouveaux filtres que tu mets sur les situations et sur les choses. Bref, quand je dis nouveau, je ne suis pas en train de te dire qu'il faut effacer le passé parce que tu es aussi riche de ce passé. Tu es riche de plein de choses, y compris des apprentissages que tu as pu faire de ce qui s'est passé l'année précédente. Mais ça veut simplement dire que tu vas être riche du passé et en faire quelque chose de nouveau pour toi, dans ta démarche de rencontre amoureuse, pour que ça change les choses. Ce que je te disais tout à l'heure, c'est quoi c'est que si on ne change rien, le résultat ne peut pas changer. Donc, on va profiter de cette ambiance et de cette nouvelle année pour avoir un espèce de petit coup de boost là, pour changer les choses et avancer vers ton renouveau amoureux. Et pour faire ça, moi, ce que je vais te proposer, et là, vraiment, je te conseille, de, si tu ne l'avais pas fait jusqu'à présent, de prendre un papier, de prendre un crayon et de bien noter, parce que je vais vraiment te proposer une sorte de démarche de coaching pour justement te permettre ce renouveau. On va faire ça en deux temps. Tout d'abord, on va profiter de cette fin d'année pour faire un bilan. Et la deuxième chose, c'est qu'on va profiter de ce début d'année pour, pour dessiner, commencer à dessiner de nouvelles perspectives. Et on va commencer par le bilan. Alors, tout d'abord, pourquoi c'est important de faire un bilan C'est important pour porter un regard honnête sur où tu en es, sur ta situation, sur ce que tu as bien vécu ou mal vécu, sur ce que tu as appris des rencontres ou des non-rencontres que tu as faites, sur ton usage de l'application, etc., etc. Sans ce regard honnête, il n'y a pas de piste d'évolution. Et sans évolution, il bah, y a moins de chances que les choses bougent. OK Donc, pour moi, ce n'est pas, pas une petite chose que je suis en train de te conseiller. C'est vraiment quelque chose qui est assez structurant dans ta démarche. Donc, c'est structurant et aussi, c'est un super beau message. C'est un message qui est plein d'ouverture à de nouveaux possibles, tu vois. Et, euh, et, et mon message pour toi, c'est que tu peux vraiment faire évoluer les choses. Donc, pour cela, moi, ce que je vais te proposer, commence à noter si tu veux, c'est de regarder au plus près et de plus près où tu en es. Donc, je vais te proposer plusieurs questions. Alors, évidemment, tu ne vas pas y répondre pendant le chat, hein, euh, pendant le chat, pendant le, le live. Euh, alors, tu peux faire des réponses dans le chat, mais moi, je te demande vraiment de faire cette démarche dans un moment où tu prends un petit peu de temps et tu es posé, tu vois, tu n'es pas parasité ou tu n'es pas euh, dérangé euh, dans ta démarche. Première question, premier type de bilan. Tu vas pouvoir d'abord t'intéresser à ton profil. Justement, tu vas pouvoir répondre à ces questions. Est-ce que je l'ai optimisé Et optimisé euh, dans le sens que je l'ai dit précédemment. Est-ce qu'il y a plusieurs photos Est-ce que les photos que j'ai postées me plaisent Il y aura un replay, hein, si vous avez du mal à noter en même temps, il y aura un replay à début janvier. Donc, vous pourrez faire ce bilan à ce moment-là. Mais sinon, voilà, je vais essayer de ralentir peut-être le rythme pour que vous puissiez noter. Donc, par rapport au profil, est-ce que je l'ai optimisé Réponse honnête. Est-ce qu'il y a plusieurs photos C'est mieux d'en avoir plusieurs qu'une. Est-ce qu'elles me plaisent Déjà, énergétiquement, si on met des photos qui ne nous plaisent pas, c'est un peu compliqué. Est-ce qu'on me voit dessus Est-ce qu'elles me représentent bien Ou dans ma vie Est-ce que dessus, j'ai montré qui je suis Ou est-ce que j'ai montré ma vie, mon environnement Est-ce qu'il se dégage une énergie d'ouverture Ok Donc ça, c'est important. Au niveau du profil aussi, dans ton descriptif. Est-ce que justement, il y a quelque chose de positif qui se dégage ou je suis encore trop dans ce que je ne veux pas euh, Est-ce que euh, j'ai euh, un profil effectivement qui laisse transparaître qui je suis et ce que j'ai envie de vivre euh, Voilà, c'est toutes ces questions que tu peux te poser. Est-ce que j'ai rempli dans mon profil les questions supplémentaires Pas forcément toutes, je ne conseille pas toutes d'ailleurs, mais certaines qui te tiennent à cœur pour que tu puisses montrer des choses. Est-ce que j'ai enregistré ma voix Bref, où j'en suis par rapport à mon profil Et ça, tu as besoin de faire le bilan. Ok. Moi, je conseille de faire le bilan par écrit, parce que quand on lit les choses, on ne peut plus se mentir. On voit les choses telles qu'elles sont. Deuxième chose, je voudrais que tu fasses un peu un bilan des likes. Ça veut dire quoi Pose-toi ces questions. Est-ce que j'ai liké en prenant réellement le temps de regarder le profil de la personne que je like Est-ce que j'ai liké des personnes qui m'intéressaient vraiment Ou est-ce qu'au contraire, j'ai plutôt liké à tout va, comme dirait Marc Ok ça, c'est important que tu te remettes en question sur cette, cet aspect des, des likes. Ensuite, j'aimerais que tu te plonges dans un bilan plus des échanges. Quel type de message j'ai envoyé Est-ce que je suis encore dans le coucou, ça va Est-ce que j'ai fait, comme je disais tout à l'heure, des messages à la larigot avec tout le temps le même message Est-ce que j'ai personnalisé mes messages Est-ce que j'ai montré un intérêt Et est-ce que sur la forme, j'ai quand même mis une certaine légèreté C'est-à-dire que il y a quelque chose de profond dans le fond, mais il y a une légèreté dans la forme. Est-ce que par ailleurs, j'ai répondu aux messages qu'on m'envoyait Est-ce que j'ai approfondi les discussions pour être dans une sphère peut-être un peu plus profonde, un peu plus émotionnelle Ou est-ce que je suis au contraire restée dans du très superficiel ou très pratico-pratique Est-ce que j'ai mis fin à des discussions dans lesquelles je ne me sentais pas bien Mine de rien, c'est important aussi. c'est-à-dire Sentir qu'on a des limites, c'est important dans la démarche et dans l'énergie qu'on dégage par rapport à tout ça. Bilan d'après, bilan des propositions de rendez-vous. À quel moment est-ce que j'ai proposé les rendez-vous Est-ce que j'ai proposé parce que j'avais peur et que je voulais me débarrasser du sujet ou est-ce que j'ai proposé quand j'en avais vraiment envie Est-ce que j'ai proposé quand j'en avais uniquement vraiment envie ou est-ce que j'ai ressenti que l'autre en avait envie aussi Est-ce que je l'ai fait par peur ou est-ce que je l'ai fait, du coup, par, par un élan qui serait plus juste Est-ce que j'ai été léger dans mon approche, c'est-à-dire sans mettre la pression à l'autre, par exemple bah, moi, tout ce qu'on est en train d'échanger, ça me donne envie de te rencontrer. Donc, si ça te tente, je te proposerai bien ceci, je te proposerai bien cela. Tu vois, c'est sympathique, c'est ouvert et c'est pas plombant comme façon de le présenter. Tu vas pouvoir faire ton bilan des rendez-vous. Finalement, est-ce que j'étais vraiment en train de vivre ce moment, ou est-ce que j'étais complètement parasité par la peur de pas plaire, par oh, qu'est-ce qui va se passer après, par tout ça. Tu vois, tu vas pouvoir avancer là-dessus. Et ce que je te propose aussi. Et je sais que parfois, c'est un peu difficile, mais c'est vraiment important pour qu'on puisse t'apporter de nouvelles perspectives. C'est le bilan des retours. Ça veut dire, finalement, est-ce qu'il y a eu des retours Est-ce qu'on t'a fait comprendre des choses même de manière indirecte Peut-être que même sous, le, sous la plaisanterie, quelqu'un t'aurait dit bah, « Oh, la thérapie, dis-moi, tu vois, pour proposer un rendez-vous. » Toutes ces petites choses qui sont pas forcément, que tu n'as peut-être pas pris très au sérieux, mine de rien, ça te donne des énormes pistes les choses que tu aurais besoin de faire évoluer. Et puis, le bilan des ressentis aussi. Finalement, cette année qui vient de s'écouler dans tes rencontres, est-ce que, ou ces mois ou ces semaines selon où tu en es dans ton célibat, est-ce que tu as ressenti de la peur, des attentes, de la joie, de l'excitation Ça te donne énormément de pistes pour avancer. OK La deuxième chose, c'est que tu vas pouvoir dessiner tes perspectives pour l'année à venir. Alors déjà, tu vas les, les dessiner à partir de ce bilan, c'est-à-dire les pistes d'évolution que tu as vues. Et tu vas essayer d'avancer vers ces pistes. Et puis, tu vas dessiner tes perspectives en te posant la question de tes envies. Vraiment, j'ai envie de vivre quoi Visualise des scènes de vie. C'est important que tu démarres dans cette énergie de tes envies. L'autre chose, c'est finalement les perspectives de ce qui ne te rend pas heureux ou de ce qui ne te fait pas sentir bien, pour pouvoir mettre des limites. Comme ça, tu auras un chemin qui sera beaucoup plus tracé, un chemin guidé par tes envies et avec des limites liées à ce que tu n'as pas envie de vivre et ce qui n'est pas cool dans ta démarche de, de rencontre. OK, Ok. alors, ce que je te propose maintenant, ça te fait déjà pas mal de choses, j'espère que tu as eu le, le poignet rapide là pour pouvoir noter tout ça, c'est de prendre quelques questions du chat. On a d'abord Alexandre. Quelles sont les règles essentielles et les critères importants pour maximiser ses chances d'une belle rencontre Comprendre les différences de psychologie homme-femme. Alors, Alexandre. Si tu poses cette question, c'est que tu ne m'as pas encore joué en live coaching, parce que sinon, tu saurais que je ne suis pas très fan des critères. L'amour, et je le dis et je le répète à ceux qui ne l'ont pas encore entendu dans ma bouche, ça ne se construit pas à partir d'une série de critères. Ça ne se construit pas dans le mental. Ça se construit à partir de ressentis, à partir de ta sphère émotionnelle, à partir de ton cœur. Donc moi, j'aime pas trop parler de règles, de choses comme ça, comme si... on il n'y a pas de règle, mais si on devait en établir une, alors je te dirais justement de suivre tes ressentis parce qu'ils sont bien meilleurs guides que tous les critères que tu pourrais mettre en place si tu les écoutes. Donc, une belle rencontre, elle se vit, elle se ressent, elle ne se décrète pas. Concrètement, ça veut dire quoi Ça veut dire que si à chaque étape justement du profil, des échanges, de la rencontre, tu es connecté à ce que tu ressens, eh ben, tu vas pouvoir avancer vers ta belle rencontre. Maintenant, tu poses une autre question. Alors, une autre question sur laquelle je pourrais faire une thèse. Hein. Donc, évidemment, là, je vais pouvoir donner quelques brides et, et ça sera peut-être l'objet d'autres live coachings, on verra ça, sur les différences de psychologie homme-femme. Alors, moi, ce que je voudrais déjà poser, c'est qu'à l'intérieur de notre cœur, dans notre sphère sentimentale, dans ce qui déclenche un sentiment amoureux chez nous, il n'y a pas de différence. À l'intérieur, en profondeur, il n'y a pas de différence, homme-femme, sur cet aspect-là. C'est-à-dire, à partir enfin, de quel espace on tombe amoureux. Euh, cet espace où il y a une connexion émotionnelle. C'est la même chose pour les hommes et les femmes. Ils, pour tomber amoureux, on a besoin d'une connexion émotionnelle à l'autre. Okay pour le reste, c'est-à-dire au niveau des fonctionnements, parce qu'il peut y avoir des, des, des petites différences à ce niveau-là, J'aime pas trop généraliser de manière générale, mais on peut ressentir des différences qui sont plutôt liées à quelque chose d'ailleurs qui est présent et chez les hommes et chez les femmes, qui sont ces fameuses énergies féminines ou masculines. Et je rappelle bien que les deux ont les deux. Hein. Mais parfois, on est plus connecté à l'une ou plus connecté à l'autre, et c'est ce qui peut, par exemple, expliquer que parfois, là, là je m'adresse aux femmes qui vont peut-être se reconnaître là-dedans, les femmes ont l'impression que l'homme n'est pas très intéressé par elles parce qu'il ne parle pas beaucoup de ses, ses émotions. Il ne parle pas beaucoup à travers sa sphère émotionnelle. Ben, ça, c'est typiquement pas le cas. Hein. Ça veut pas dire que la personne vous aime pas ou s'intéresse pas à vous. Ça veut simplement dire que la personne, elle est peut-être un peu plus connectée à son à son énergie masculine, ce qui ne serait pas bizarre pour un homme, par exemple. Euh, et que du coup, cette sphère-là, elle est plus comme porte d'entrée, elle est plus connectée à une sphère plus analytique, plus mentale que émotionnelle, comme porte d'entrée. Hein. Je dis pas que les hommes n'ont pas accès évidemment à leur sphère émotionnelle, mais c'est peut-être moins la porte d'entrée, et du coup, ils ont moins tendance à en parler naturellement. Et ça n'a rien à voir avec le fait de s'intéresser à vous, mesdames. Donc voilà, on pourrait en parler longtemps, mais moi, j'ai envie de dire surtout, de faire passer le message qu'à l'intérieur de ce qui se passe et ce qui crée le lien d'amour, c'est la même chose. Euh, Kevin, quel est le meilleur moment pour exprimer son engagement et ses émotions bah, Le meilleur moment, c'est quand tu les ressens vraiment. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si tu as rencontré une personne et que cette personne te plaît, tu peux très bien lui dire qu'elle te plaît, tu n'as pas vraiment de raison d'attendre. Si tu continues à fréquenter cette personne et que petit à petit, bah, tu commences à ressentir des sentiments pour elle, tu pourras aussi l'aborder. Mais tu remarqueras que je n'ai pas dit que tu pouvais l'aborder comme ça. J'ai dit que tu pouvais l'aborder quand tu le ressens vraiment. Et le mot important, c'est vraiment. Ça veut dire quoi Ça veut dire ne pas confondre les choses. C'est très important que tu sois dans cette réalité de ce qui se passe en toi parce que je te donne un exemple tout, tout bête, mais qui est, qui est vraiment représentatif. Imaginons que tu commences à ressentir ces fameux papillons. Bah, les fameux papillons, il faut que tu décodes toi-même ce que ça veut dire avant de communiquer. Les fameux papillons, ça ne veut pas dire que tu aimes la personne. Parce que les papillons, potentiellement, on peut les ressentir très très très tôt. Les papillons, ça veut dire quoi Ça veut dire que la personne te plaît. Et c'est chouette aussi. Hein euh, mais en tout cas, tu vois, tu ressens des papillons, tu ne vas pas dire « je t'aime » alors que tu l'as rencontré depuis une heure. Euh, si tu ressens des papillons dans les premiers jours, tu peux dire, tu peux dire à la personne qu'elle te plaît. Il n'y a, a pas de, de problème là-dessus. Donc, c'est vraiment important, effectivement, que tu sois connecté à la réalité de ce qui se passe et pas sous prétexte que tu ressentirais quelque chose, tout de suite croire que c'est de l'amour et du coup, avoir un discours qui serait évidemment prématuré de dire « je t'aime » en une heure à la personne. J'exagère un peu, mais je pense que tu as compris mon message. On a ensuite la question de Gamilia. Comment trouver l'homme parfait Eh bien, je vais, dé je vais te décevoir l'homme parfait n'existe pas. Donc, pour démarrer l'année sur des nouvelles bases, ça va être important que tu ne recherches plus l'amour dans ce critère ou dans ce fantasme de l'homme parfait. Pour cette nouvelle année, je vais te proposer que tu, au contraire, que tu te dises que tu as envie de rencontrer un homme avec qui tu vas te sentir bien, avec qui tu vas pouvoir vivre une belle relation, mais certainement pas un homme parfait. Ok Alors, euh du coup, ce que je te propose, c'est de récapituler les points de ce chapitre et de récapituler des choses qui vont être super importantes, c'est-à-dire qui vont donner le ton à cette nouvelle année de rencontre qui va s'amorcer là, d'ici même pas un mois. Donc, la première chose, ça va être de faire le bilan honnête et bienveillant de ton année amoureuse. Quand je dis honnête et bienveillant, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on va faire le bilan et... Honnêtement, effectivement, il y a sans doute des choses qui ne vont pas beaucoup te plaire dans ton bilan. Mais ce n'est pas grave et c'est pour ça que je te propose d'être bienveillant ou bienveillante. C'est-à-dire que l'idée, ce n'est pas de se servir de ce bilan pour s'auto-flageller ou culpabiliser. L'idée, ça va être, au contraire, de pouvoir t'en servir comme une richesse supplémentaire, un apprentissage pour la nouvelle année. Deuxième point, ça va être de te remettre en question pour faire évoluer ta démarche de rencontre. Pareil, pas pour te culpabiliser, mais pour changer les choses, pour que le résultat soit différent. Et vraiment, que tu ressentes que cette nouvelle année, ça peut être vraiment un nouveau départ pour toi. Et je vais te donner tout de suite les résultats du, du sondage. Donc, la question, c'était « Comptes-tu profiter de la nouvelle année pour prendre un nouveau départ dans ta vie amoureuse ?» Et je suis ravie de la réponse « Oui » à 90 C'est génial et, et je suis sûre qu'à l'issue de ce live coaching, tu vas être encore plus boosté dans ton envie de, de profiter de cette nouvelle année. On arrive donc euh, bah, à la fin de cette première partie, mais reste bien en place parce qu'il y a une deuxième partie où on va vraiment interagir encore plus ensemble, c'est la partie des questions. Mais avant ça, voilà, j'espère vraiment que déjà cette première partie t'a boosté pour aborder cette période de fête de manière la plus productive, la plus optimisée, la plus, euh, la plus volontaire possible. Pour, euh, commencer à construire bah, cette nouvelle année de, de rencontre qui, qui va être devant toi et qui a vraiment la possibilité d'être différente que des, des choses peut-être qui, qui pour toi auraient moins bien marché ou, ou sur lesquelles tu serais pas encore satisfait ou satisfaite. Tu as vraiment toute possibilité de changer les choses maintenant. Et donc, bah, je te propose, j'espère que tu as bien euh, envoyé tes questions dans le chat. Tu vas pouvoir continuer à le faire évidemment sur cette deuxième partie. Et je lance la partie questions-réponses.